Ouais. Euh, donc, euh, je me présente. Je m'appelle Farid Zizi. Alors, on m'a traité de commissaire tout à l'heure. Euh, j'ai pas de problème. C'est c'est la traduction française du mot commissioner, euh, mais ça veut pas exactement dire la même chose en français et en anglais. Donc, on va tout de suite aborder les problèmes de langue. Euh, je suis l'ancien directeur des études et de la recherche de cette école. Et puis un jour, euh, j'ai eu l'idée d'utiliser scénarii. À vrai dire, c'était... Euh, si on m'avait fait la présentation qui vient de se produire, je ne suis pas sûr que j'aurais eu l'idée. Euh, euh, parce qu'il aurait fallu que je comprenne plein de mots que je ne connaissais pas. Euh, mais, mais bon, euh, j'avais compris deux, trois petites choses intéressantes, euh, dont celle que... Euh, des, des différents documents possibles et, et utilisables, euh, de leur généricité... Euh, de l'essence des choses, enfin, et, et mon boulot à l'époque, euh, c'était quand même la formation et la dissémination de contenu, d'une certaine façon, euh, qui, de, de, qui soit là pour la formation, qui viennent de la recherche ou qui viennent par ailleurs. Alors maintenant je fais tout à fait autre chose, et c'est pour ça que vous voyez un titre euh, que sans doute vous ne comprenez pas, euh, je suis à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, donc OACI en français, et International Civil Aviation Organization en anglais. Euh, et c'est l'agence de l'ONU qui s'occupe d'aviation civile. Donc euh, comme j'irai, je, j'expliciterai un petit peu plus ce que je fais, euh, qui n'a pas de rapport avec Scénarii, mais euh, quand même des rapports avec la documentation, et puis peut-être, si on rêve un peu, pourrait avoir un jour un, un rapport avec scénario. Alors, on m'a dit de, de venir. Je n'ai pas bien compris pourquoi. Euh, on m'a dit, il faut ouvrir le ciel. Alors, je me suis posé la question de ce que pouvait vouloir dire ciel, sachant que moi, en général, j'y donne une totale autre inter, euh, interprétation. Bon, quelques mots jetés en vrac, mais c'est ça, c'est juste pour rigoler. Mais enfin, moi, on, moi, je suis là pour rire, hein, euh, de toute façon. Euh, alors, que veut dire transport aérien Vous avez eu tout à l'heure une petite euh, présentation de, de l'ENAC, euh, qu'à une époque que je faisais, et en général, je présentais cette image, que j'aimais bien, parce qu'elle disait « on fait des trucs très compliqués euh, ». Elle disait aussi euh, « vous voyez, hein, on tient votre sécurité dans notre main ». Euh, les aéroports vous, co vous connaissez, le contrôle aérien vous connaissez un peu moins. Il y a un petit peu de notion de virtualité dans ce bonhomme qui est au milieu de la situation aérienne et qui doit avoir tous les avions. Il y a quand même pas mal de tripaille au milieu hein, pour que ça se parle, pour que tous les réseaux parlent au radar, les radars ramènent les images des avions, les images des avions sont vues par les contrôleurs qui parlent à l'avion par la fréquence avec les antennes et aujourd'hui on rajoute les satellites. Et puis l'avion lui-même, il est déjà un peu compliqué. Et puis si vous regardez le réseau aérien au-dessus de la France, voilà. Donc c'est de tout ça qu'on parle. Et je ne parle pas du, con du contenu économique de, de ces choses-là, du, du rapport à l'économie d'un pays, etc., etc. Si on regarde le trafic au niveau du monde, ça donne ça. Alors, euh, ça donne ça aujourd'hui. Euh, ça veut dire beaucoup... Aux US, beaucoup en Europe, euh, ça grossit beaucoup en Asie. Vous avez quelques petites pointes rouges euh, en Amérique du Sud, Brésil-Argentine, Afrique du Sud, et puis vous avez, euh, avez euh, l'Australie. Euh, mais ça pourrait changer. Alors ça, c'était censé marcher, mais ça ne marche pas. Si vous allez sur le net, vous pouvez avoir 24 heures du trafic mondial, vous voyez euh, les avions et vous voyez en particulier dans une journée un petit peu comment ça se répartit. Mais ça, c'est des vrais avions et vous voyez, c'est à peu près les mêmes densités. Alors, est-ce que ça marche est Ce qui est beau avec la technique. Alors, j'aime beaucoup cette image. Pourquoi j'aime beaucoup cette image Parce que vous, vous êtes français et l'habitude, euh, en général, vous représentez le monde et il est centré sur l'Atlantique. Et c'est une vision très occidentale de, de, du monde. Le monde est en train de changer. On ne vous l'a pas dit, mais il change. Et en particulier en matière de trafic aérien, euh, la grosse bulle du milieu est à plus, euh, alors là, bon, c'est des, des chiffres de 2008, mais c'est pas grave, on s'en fiche, plus 7%. La bulle de droite qui se trouve être habituellement à gauche, euh, qui est les États-Unis, est à, là à plus 2%. La réalité, c'est que vous avez une évolution du trafic assez plat. Et l'Europe, là, est à plus 3-4%. Euh, la réalité est un peu en deçà de ça. Ça veut dire que ça croît énormément là-bas, à l'Est. Euh, et que euh, bah, ces gens-là sont en train de, de devenir très, très importants en matière d'organisation, de, de rencontrer des problèmes euh, euh, d'une nature qui a été rencontrée dans les années 80 euh, en Europe euh, et qui deviennent un peu les leaders du monde. Ils ne le sont pas encore hein, en termes technologiques, mais enfin, c'est quand même eux qui achètent les avions et qui, paradoxalement, ils ont un peu d'argent alors que les autres en ont moins. Mais c'est intéressant à regarder, c'est aussi intéressant à regarder, quand on va regarder les problèmes d'harmonie, de réglementation, de partage, toutes choses qui sont maintenant dans, dans, dans mon schéma. Petit point quand même pour nous rassurer tous, du peu que j'ai pu regarder, en 2030, malgré leur croissance excessive, ils seront à peu près au niveau des états unis et de l'Europe en termes de trafic. Ce qui me rassure à moi un peu, parce en 2030, je ne sais pas bien où je serai, euh, mais ça veut dire que, pour l'instant, ils peuvent se contenter d'une démarche qui consiste à copier les solutions déjà trouvées dans sur d'autres continents. À un moment donné, ils pourraient avoir à en inventer. Alors, euh, ça c'était pour juste introduire un petit peu, euh, que je vais parler d'autre chose que de phronésis et autres herméneutiques, et en je n'ai pas capté tous les mots. Hein. Euh, voilà. Alors moi je vais vous parler un petit peu, puisque j'ai été euh, ici directeur des études et de la recherche, euh, de ce que j'appelle mes rêves, mais, ou mes ambitions, ce serait peut-être plus intelligent de le dire comme ça, euh, aussi des premières difficultés. Je n'aborderai pas ce qu'est devenu CNRI dans cette école, puisque moi, je n'ai rien fait, à part le lancer. Et euh, Je laisserai aux gens de l'ENAC euh, le, le, le soin de vous l'expliquer. Et après, j'essaierai d'aller sur, euh, bah, sur le monde que je connais aujourd'hui, qui est celui de l'OACI, de quelques enjeux internationaux que je vois, et puis peut-être quelques idées... Euh, Oh, très basique, simplement le, le niveau que je sais faire euh, mais qui me semble intéressant alors mes petits rêves de, de directeur des études de l'époque Ah, on aime tous l'informatique hein. c'est beau l'informatique mais euh, moi en tant que directeur des études j'avais un regret un regret c'est que les profs ne fassent plus de livres Et ils en avaient fait à une époque Maintenant, il ne faisait plus que du PowerPoint. Euh, moi, je le dis, en fait, des, mais je pourrais dire des slides. Euh, euh, mais euh, voilà. Et donc, mon envie à l'époque, c'était euh, d'encourager de, de, la création de supports, euh, de supports structurés. Moi, j'aime encore lire. J'utilise l'ordinateur tous les jours. Mais, mais j'y peux rien. Euh, Peut-être que je suis un vieux machin, mais. Mais ça me parle plus au cerveau quand c'est un livre. L'idée à l'époque, c'était aussi de, de créer un livre. C'est quand même très difficile à faire tout seul. C'est d'être capable de, de le faire de façon un peu coopérative. Et comme j'avais une autre idée en tant que directeur des études, c'était d'impliquer les élèves. Et notamment, je pensais que les élèves étaient bien meilleurs que les profs sur des sujets vulgaires c'est-à-dire des sujets qui ont vocation à aller vers tout le monde, des livres de premier niveau de familiarisation sur nos mondes, qui sont compréhensibles de l'extérieur mais pas si facilement, euh, pouvaient être faits en utilisant ou en faisant travailler les élèves. Accessoirement, ce n'était pas mauvais qu'ils comprennent ce qu'ils faisaient. Le deuxième truc, c'est que dès que je disais ce serait bien d'écrire, euh, ce serait bien de ceci, ce serait bien de cela, on me disait ⁇ oh là là, on a trop de travail, c'est très compliqué avec tout ce qu'on a, la charge de travail, les élèves, les milliers d'élèves que vous a cité euh, mon successeur euh, ⁇ on me disait ⁇ non, non, non. Puis, il se trouve que les milliers d'élèves, c'est moi qui les mettais, donc euh, difficile. Donc euh, le, le jeu, c'était d'outiller, c'est-à-dire toi, tu as fait ton PowerPoint. Euh, bah, bah, Fais-le de telle façon qu'on puisse utiliser le contenu, de telle façon qu'on puisse... Euh, voilà. Euh, deuxième problème, dans beaucoup, et je pense que ça vous arrive, sur beaucoup de sujets, on va dire, à la pointe, ou nouveaux, c'est souvent des sujets qui héritent de sciences ou de connaissances qui viennent de plusieurs mondes. Typiquement, nous... Pour, euh, bon, on déploie des réseaux euh, IP aujourd'hui en support euh, des messageries très opérationnelles qui servent euh, l'avion. Et un jour, euh, l'avion sera un nœud d'un réseau, euh, réseau euh, aéronautique dont la topologie sera variable en fonction des avions qui seront en l'air. Alors là, je commence à dire des mots intéressants. Hein. Euh, mais euh, c'est très difficile d'avoir euh, un pilote un économiste qui peut vous faire une prévision du nombre d'avions euh, dans le ciel à un instant donné, et puis un informaticien qui... Euh, voilà. Et donc la question, que ce soit en e-learning, en E.A.O. Euh, ou, ou faire un livre, de la coopération des experts avant qu'ils soient enseignants, mais même des enseignants, est importante. Et, et finalement, si vous voulez faire un support, quel qu'il soit, pour un sujet qui est nouveau, il est souvent multi quelque chose, et avoir et l'outiller de telle façon que vous pouvez avoir le support de cette coopération, c'est un gain énorme. D'autant qu'en général, l'expert, s'il est expert, il n'a pas de temps, et s'il n'a pas de temps, il faut l'utiliser sur ce qu'il sait le, plus, le mieux possible, et que le travail de, de mise en forme et autres soit peut-être embarqué par d'autres personnes. C'est une vraie difficulté dans une école comme celle-ci, qui est multi euh, compétences Pour vous, c'est l'aviation. Pour nous, l'aviation, ça veut dire déjà au moins tous les trucs que j'ai mis sur la première euh, diapo. J'allais dire slide. Euh, la dernière raison de m'intéresser à ces choses-là, c'est que même si notre monde avance vite, quels que soient les mondes, et j'ai bien apprécié les, les remarques de M. Bachimon sur l'origine des documents. On a tous un patrimoine euh, pédagogique, génétique, documentaire. Et malheureusement, on n'y fait pas très attention. Et le résultat, c'est qu'il disparaît. Et une école, euh, normalement, doit savoir d'où elle vient et pour savoir où elle va. Et parfois, elle oublie d'où elle vient. Et il me semble que c'est très très important euh, et que ça fait partie de la problématique documentaire de façon générale. Alors, Vous avez dit « archives », vous avez dit d'autres mots que je n'ai pas compris, euh, mais, mais ça me semble important. Alors, après, euh, là on est plus dans la modalité, éviter les duplications d'efforts, assurer la cohérence et la maintenabilité des supports, parce que ça va vite dans notre monde. Faciliter le transfert des supports vers d'autres langues. Vous avez entendu que c'était la plus grande internationale des plus grandes écoles aéronautiques du monde et de la France et de l'Europe. Euh, donc j'en étais, c'est moi qui faisais le discours hein, il y a quelques années, donc j'en étais persuadé. Euh, en plus c'est vrai. Hein. <rire> euh, euh, euh, mais, euh, mais quand vous avez dit à un prof, euh, fais-moi un livre, fais-moi un support et qu'il l'a fait avec douleur, et qu'il a fini par le produire, puis que vous arrivez, vous dites, ben « ben maintenant, euh, ce serait bien de le faire dans une autre langue. Euh, »« Que tu ne parles pas si bien que ça, mais quand même, euh, l'anglais... Euh, » bon, eh ben En général, il vous reçoit quand même. Hein. Donc, euh, donc une, idée d un, une idée qui consiste à dire, « Bon, écoute, ton contenu, tu l'as, tu sais lire la langue en question. » on s'occupe de le faire traduire, mais je te demande simplement de le relire, de t'assurer que c'est à peu près machin. Euh, voilà, ça faisait partie des idées qui consistaient à faire exister euh, la même chose, dans, la même dans le même formatage, mais ailleurs, ou éventuellement ici, avec euh, une autre langue. Et c'était une problématique de l'école en question. J'ai déjà un peu parlé de partage entre enseignants, mais euh, là, je ne parle pas trop de... Parlerait de partage également dans la méthode pédagogique, c'est-à-dire que celui qui est plus euh, transparent, il euh, y en a un qui est plus libre, plus ceci, plus cela. La, ré la réponse est que personne n'a raison et tout le monde a raison, et que en partageant sur euh, la façon de faire des cours ou sur les cours, euh, on gagne dans la pratique pédagogique. Et l'air de rien, ben, dans cet amphi, il y a des gens euh, qui sont accrochés à leur PC, il y en a d'autres qui écoutent la voix, il y en a d'autres qui regardent ici, il n'y a pas de modalité pédagogique parfaite. Et le dernier aspect que je voudrais mentionner, en tout cas dans, ce, dans cette partie-là, c'est que l'ENAC, euh, ça n'a pas été mentionné, est également euh, développeuse d'outils, euh, extrêmement experte en matière de simulation, de contrôle aérien, hein, pas de... on ne vous ment jamais, euh, de simulation de contrôle aérien, de, de pilotage, y compris euh, de topologie de réseau, de bande passante, enfin tous les problèmes qu'on a devant nous. Et ça a l'air bête. Hein. Et bien souvent, ces outils qui ont été faits de façon assez artisanale, ça ne doit jamais arriver dans vos universités, euh, dans les labos en question, ne sont pas documentés. Et un jour, on se pose la question, mais finalement, c'était super, ça allait chercher à la pointe, là. Est-ce qu'on ne pourrait pas former à ça, et puis finalement, établir bien les principes directeurs, et là, on dit, il euh, est parti, euh, comment on fait, et voilà. Et donc, euh, documenter, former. Et puis, euh, un de ces jours, j'ai rencontré Scénari. Et puis, j'avais donc euh, la, ma façon de représenter tout ce que je viens de dire, c'était euh, ma croyance euh, qu'il y avait des cercles, enfin euh, un triangle vertueux pour euh, alimenter le savoir-faire de, de l'école. Euh, je dirais, on a beaucoup de métiers opérationnels, donc une, un toucher opérationnel, une expérience terrain qui est importante. Euh, euh, alors, je n'y pas tant d'énactes dans l'amphi, mais euh, Guy est un ancien électronicien, euh, euh, enfin, d'autres vont venir de l'université, enfin, mais donc se toucher, il faut à un moment donné l'amener dans l'enseignement. Euh, pareil, ça c'est une problématique que vous connaissez mieux, expertise, recherche, et, et donc l'alimentation des uns par les autres se fait à la fois parce que les uns sont également les autres, souvent un expert est le prof, mais également par le transfert documenté des connaissances. Et ça, moi, j'y crois très fort, et je continue d'y croire, y compris, vous le verrez, dans mon métier d'aujourd'hui, qui est totalement différent. Et j'ai croisé Scénari. Et... Euh, alors, j'y ai un peu cru. J'avoue quand même qu'au début, j'étais un peu seul. Euh, parce que c'est comme en toute chose... Euh, comme, comme à chaque fois que vous voulez parler, vous avez un truc qui marche, et puis vous avez un chef ou quelqu'un qui dit « il faudrait structurer, il faudrait gérer, il faudrait grammatiser, qu'est-ce qu'il a dit oui. ?»« Il euh, euh, euh, faudrait... » Et alors là, les autres vous disent euh, « ok, oh, oh, ça marche hein. !» Et donc, le premier stade, euh, c'est la difficulté. Euh, » Et ça a presque été dit tout à l'heure, euh, et, et, et, et c'est clair. Donc le premier stade, c'est de persuader de l'utilité de, de la démarche. Je me souviens d'Amphi avec Eric Lingois ici, mais il n'était pas rénové. Quand c'est rénové, ça marche mieux. Hein. Euh, mais euh, ouais, bon. Le deuxième stade, et pour ceux qui sont dans les administrations, euh, mais peut-être même dans les entreprises et qui veulent s'y coller, eh c'est d'établir le support de, du, de la contra, du contrat qui va vous lier à une entreprise, euh, qui est à peine une entreprise, euh, sur des trucs vous, vous, sur lesquels vous voulez un marché ouvert, donc avec des notions de partage, et puis vous ne savez pas vraiment ce que, ce, que vous voulez. C'est précis tout ça. Et donc, euh, mais par contre, il faut faire un marché, il faut mettre en concurrence, il faut ceci, il faut cela, il y a des montants max, des montants min, Et donc, euh, j'avertis, mais comme vous êtes là, c'est que vous savez déjà, euh, rédiger le marché pour qu'il ait la flexibilité requise et permettre un échange... Sur une certaine durée, parce que s'il est mort le jour où vous découvrez que finalement c'était une bonne idée, ce que vous aviez, atterri. Mais donc ça fait partie des difficultés, et certains qui sont ici rigolent, mais ils savent. Euh, troisième, c'est que vous avez réussi à démarrer, et puis au début, il n'y a rien. Au début, c'est beaucoup d'efforts pour pas beaucoup de résultats. Puisque le mieux que vous pouvez faire, c'est de rendre le même niveau que ce que vous avez déjà. Pas facile. Je vous provoque, mais c'est ma réalité à moi. Et dernier frein, euh, en général, si vous êtes une école ou un lieu, ou une entreprise, n'importe quoi, une activité humaine, ben, vous n'avez pas attendu ce scénario pour être vivant. Et ça veut dire qu'il y a d'ores et déjà des initiatives en cours, des développements dans cette école qui fait plusieurs centaines de personnes euh, qui vont de gens de la com à ceux qui font de l'enseignement, à, à ceux qui parlent d'informatisation, ceux des outils, des machins, les trucs, les bidules. et ben il y a plein d'autres initiatives et un jour vous leur dites :« Ce serait bien de tout mettre en cohérence. » Alors là, bien. C'est pas pour ça que je suis parti, hein. Mais, euh, euh, mais, enfin euh, voilà, ça fait partie des choses. Je pense qu'il faut l'envisager. Il ne faut pas reculer, mais il faut l'envisager. Et en tous les cas, comme c'est un rêve, il faut essayer de l'atteindre. Et donc, les premières options, bah, c'était très bête. Allez, on fait des choses. Là, on voit bien qu'il y a un besoin. Un petit groupe de personnes, et ça vous a été dit par euh, Gilles Perbos tout à l'heure. Premier usage, le catalogue « Formation continue » juste avec les personnes qui gèrent le catalogue et sur un truc très, très ciblé. Mais avec une phase qui est concentrée potentiellement et une deuxième phase vers l'ensemble des profs qui pourraient alimenter. Mais je crois que cette deuxième phase n'a pas encore été lancée. Si je suis bien informé, elle est en train. Mais on voyait tout déjà la difficulté de miser sur les quelques personnes qui y croient. Veillez à, ça, ça fait, on revient au marché, hein, ne pas surcharger les gens et leur offrir des solutions, et en particulier l'externalisation de la médiatisation. C'est quand même plus simple si vous arrivez à dire, écoute, on te fait la même chose que ce que tu as déjà, avec ce nouvel outil auquel tu crois un peu, et puis tu n'as rien à faire. Là, ça marche mieux. Il vous dira quand même que ça ne marche pas comme avant. Hein. Ça, il vous le dira. Mais, s'il est de bonne volonté, il acceptera de continuer à travailler dessus. Et le dernier point, mettre en place tout de suite la solution de, euh, les, les, les capacités de partage, c'est-à-dire euh, les expériences qui marchent dans un coin, les propager le plus vite possible, euh, voilà, tout, tout ça. Donc, euh, bon, moi je m'arrête là, c'est la seule chose que j'ai faite. Deux planches. Alors, pourquoi je, je suis ici, je n'ai pas tout compris peut-être parce que je venais du monde, et mon monde actuellement, c'est l'OACI. Donc si vous n'êtes jamais allé à Montréal, le bâtiment le plus important de cette ville, c'est ce bâtiment-là. C'est l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, donc qui est l'agence de l'ONU, euh, qui gère l'aviation civile, c'est-à-dire qui décide de l'ensemble des règles pour le monde, euh, pour les avions. Les avions, les aéroports, les espaces aériens, euh, le transport aérien, tout. Et donc, ces rues de l'université, je n'avais jamais pensé qu'il pouvait y avoir un lien entre l'université et l'aviation, mais il est là. Euh, organisation qui a été créée le 7 décembre 1944 la guerre n'était pas encore terminée, que déjà des gens se disaient on allait utiliser les avions à autre chose que des bombes. Ouais, ils ont continué quand même avec les bombes. Euh, euh, C'est une vraie agence de l'ONU, alors vous en connaissez plein, hein vous connaissez l'agence euh, euh, sur l'énergie atomique à Vienne, vous connaissez l'OMC, vous connaissez euh, l'Organisation mondiale de la météorologie, euh, et, etc. Euh, une organisation qui édicte dicte des normes, et euh, donc créant, enfin, qui a commencé à fonctionner en 1947. Et je pense que, que Gilles Perbos a fait une petite erreur sur la date de création de l'ENAC, c'est 1948. Et vous voyez que l'ENAC est née l'année d'après euh, euh, l'OACI, ce qui fait que l'ENAC est une des très vieilles écoles de l'aviation civile, puisqu'avant elle, l'aviation civile n'existait pas. Euh, et donc, on édite des normes, deuxième action, on va voir si elles sont appliquées. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'une agence de l'ONU, c'est une grosse association, loi 1901, avec un, un conseil d'administration, et puis les membres, au lieu d'être des personnes physiques, ben, sont des États. Facile. Euh, L'OACI, c'est 192 états. bref euh, ouais. euh, Il en manque deux. Il y a le Vatican. Et le deuxième, je l'ai plus. Il ne doit même pas avoir un héliport. Voilà. L'idée, c'est on permet à tout le monde de voyager en avion de par le monde. Et surtout, quand un avion a décollé on veille à ce qu'il puisse se poser de l'autre côté euh, au bout de son voyage. Ça a l'air bête, hein Mais si la piste n'est pas de la bonne longueur, euh, si le pilote ne reconnaît pas le marquage, si, si la météo n'est pas lue de la même façon, si, si, si, voilà. C'est moins grave quand on envoie un SMS que quand on envoie un avion plein de passagers. Les trois domaines majeurs, enfin, je pourrais en citer une kyrielle, mais c'est ceux-là dont il faut parler d'abord, euh, c'est la sécurité, bien sûr, la vie, euh, la vie des uns et des autres, euh, on y touche potentiellement. La sûreté et la facilitation. Je préfère le mot « facilitation » que le mot « sûreté » parce que depuis 2001, quand même, euh, c'est pas très agréable de traverser nos aéroports. On fait de notre mieux, mais il y a plein de gens qui rappellent la menace tous les jours. Et aujourd'hui, l'environnement, l'environnement qui s'est d'abord en matérialisé, vous êtes peut-être ivre d'un aéroport, euh, surtout ne vous plaignez pas, parce que vous utilisez les avions quand même, euh, par le bruit, et aujourd'hui par les émissions de gaz. Alors on peut dire que c'est très grave quand même, les avions émettent beaucoup de gaz à effet de serre, etc. etc. Mais messieurs, dames, s'il vous plaît, éteignez vos ordinateurs, parce que Internet, c'est beaucoup plus que l'aviation. J'aimerais bien qu'on en parle un peu. Parce que nous, euh, on en parle beaucoup des émissions de gaz, et en particulier, la semaine prochaine, à l'OSCI, l'Europe va se payer tous les autres continents qui vont lui tomber dessus à bras raccourcis. Et je siégerai. J'ai appris ça hier. Euh, trois modalités d'action. Euh, la normalisation, donc j'y viendrai tout à l'heure. Les audits. Et puis quand même, il y a quand même des États qui sont moins équipés que les autres en termes de structure, d'administration, de, de compétences. Et si on veut qu'il y ait un jour un peu d'harmonie dans ce monde, eh bien, il faut bien les assister. Farid, vous... est-ce que si je vous laisse encore 5 minutes, ça vous paraît jouable ouais, Je vais négocier à 10. Euh... <rire> euh... Euh... Voilà. Et je vais passer deux planches d'entrée. Euh, pour vous montrer ma bonne volonté. Euh, donc, euh, bon, comme, euh, comme une euh, grande association loi 1901, c'est géré par euh, son Assemblée Générale, qui a lieu tous les trois ans, là c'est une euh, euh, un euh, vieille image, mais c'est bien 192, et elle a lieu fin septembre euh, cette année. Et vous voyez dans les organes de gouvernance, un conseil, vous avez l'habitude de voir à la télé, le conseil de, de l'ONU, euh, et euh, l'ANC, ou la commission de navigation aérienne, donc euh, moi je suis là, voilà, et je suis dans le bras, je suis ce qu'on appelle le, la commission de navigation aérienne, c'est le bras technique euh, du conseil, donc un organe de gouvernance, et qui vérifie que l'ensemble des normes et pratiques recommandées fonctionnent pour le monde. Donc, si je siège au Conseil comme adjoint de l'ambassadeur, je m'appelle France. Mais si je siège ici, je m'appelle Farid Zizi. Euh, parce que là, je m'exprime en mon nom individuel dans l'intérêt du monde. Je n'ai pas le droit de m'exprimer ici dans l'intérêt de la France. Je parle bien d'intérêt. Je peux utiliser l'expérience et la connaissance. Et où la culture et la science française, dont on a vu tout à l'heure qu'elle existait, elle était très forte. Euh, mais, mais, mais voilà. Hein. Donc c'est un mécanisme qui est assez fort et qui est très intelligent. C'est étonnant que dès 1944, les gens aient été si intelligents. Mais quand on regarde l'Antiquité, peut-être qu'ils l'étaient plus encore. Mais voilà. Donc, euh, l'objectif, c'est analyser, coordonner, planifier le travail qui consiste à normaliser tout ça. Et tout à fait bêtement, il n'y a pas si longtemps, on a fait un avion qui n'a jamais été aussi gros, qui s'appelle la 380 des petites problématiques du genre euh, largeur des pistes. Certains auraient souhaité qu'on soit obligé d'élargir les pistes pour accueillir la 380, ça aurait simplement tué l'avion. Euh, bon, il y a des solutions à de trouver, mais il voilà, n'y a, a pas que des, enjeux euh, non commerciaux. Euh, voilà. mais il y a quand même beaucoup de, de choses. Euh, dire euh, neutre et, et, et sans, sans calcul, notamment sur la sécurité. Et vous commencez à voir apparaître ici, alors c'est difficile à lire, euh, une hiérarchie des normes. Alors vous avez les normes et pratiques recommandées qui sont une norme, il faut la respecter comme son nom l'indique. Alors c'est en anglais, hein, Standard and Recommended Practices. Euh, rec euh, pratiques recommandées, bah, comme son nom l'indique, c'est recommandé et on vous audite quand même là-dessus. Vous avez ici les procédures euh, navigation aérienne, euh, qui sont plutôt de nature opérationnelle, mais qui sont nature en hiérarchie des textes pratiques recommandés, et les manuels, qui sont, euh, bah, comme le nom manuel l'indique, euh, une aide à faire, ou à mettre en œuvre. Voilà. Grosso modo, ces deux planches pour vous dire qu'on est très bon, la sécurité vous inquiétez pas. En tout cas, cet été, on a fait mieux que les trains. Euh, voilà. Euh, donc, nos modalités d'action, euh, les normes et recommandations, les audits des États, l'assistance technique, avec un mécanisme qui n'existe que dans cette agence de l'ONU, c'est que quand on édite une norme, les États sont censés la respecter. Ils ont évidemment leur totale souveraineté, mais à ce moment-là, ils vont notifier une différence, ce qui veut dire que les pilotes auront, pilotes ou compagnies aériennes, auront la connaissance de, ce qui fait, de leur différence par rapport au standard, qui est a priori celui de l'OACI, et pourront décider ou non, savoir s'ils vont se poser à cet endroit-là. En général, la logique est inverse, c'est-à-dire que vous servez une sorte de menu harmonisant, etc. Et votre souveraineté, c'est de puiser dedans. Là, on est dans une logique euh, quand même très incitative, surtout quand on vient derrière, vous montrer du doigt pour dire « Eh, si tu ne le fais pas, tu es sur la liste, là, en tant qu'État, ce qui bloque toutes tes compagnies aériennes. » Voilà. » Alors malgré tout, il y a quand même des raisonnements économiques et toutes les normes ne sont pas acceptables pour tous et ne sont pas souhaitables pour tous. Donc vous retrouvez un petit peu la hiérarchie de ces documents. Je ne vais pas m'étendre. Et euh, il y a actuellement 19 annexes euh, qui traitent euh, à la fois des licences des personnels, des règles de l'air, donc euh, le code de la route euh, dans le ciel... Euh, la météo, les, les cartes aéronautiques, les unités de mesure. Hein c'est bête, hein Nous, on est en pied, et, euh, en miles et autres machins. Sauf en Russie, où c'est les seuls qui ont raison. Ils sont dans le système métrique, parce que c'est quand même celui-là qui est international. Euh, c'est pas l'américain, euh, etc. Euh, et ainsi de suite. Et la dernière, pour vous dire quand même qu'on s'intéresse à la sécurité, parce qu'on a, a quand même des taux de sécurité qui sont tellement bons qu'on ne sait plus comment faire pour les améliorer. Et donc, on est obligé d'envisager, à l'échelle du monde, et pour tous les États, une gestion systémique de la sécurité. Et donc, cette annexe qui vient d'exister, elle n'est pas encore validée par l'Assemblée, mais elle a été adoubée par myself et le Conseil il n'y a pas si longtemps, qui est l'annexe 19 gestion de la sécurité. Quelques documents de stratégie, et donc vous commencez à voir apparaître des formes que vous aimez, qui sont des documents, des livres, des machins, des images, parce que bien évidemment, il va falloir faire des rapports sur la mise en œuvre, etc. Ah, celui-là, je l'aime. Mais je ne vais pas le décrire trop. Euh, C'est simplement pour vous dire qu'il n'y a pas que le document qui est important, il y a sa construction, il y a sa transmission, il y a son édition et il y a plein de phases. Il y a une phase où on a une idée. On a dit Ah, l'Air France 447 s'est planté en plein milieu de l'océan, etc. Il y a eu quelques centaines de morts. C'est parce que, ah, il faut qu'on mette une solution en place, qu'on oblige par exemple que quand on avait du, de la liaison de j'allais dire DataLink, disponible, on l'utilise, c'est un air-bête. Et, et en particulier que... Voilà. Eh bien, ça, c'est une idée qui part au début. On va faire travailler un groupe d'experts qui va regarder si cette idée est bonne, comment elle peut s'implémenter dans tous les pays du monde. On va s'assurer qu'il y a un consensus autour de l'idée, on va la construire, on va la documenter, ta ta, ta. Après, euh, on arrive à la commission de navigation aérienne. Voilà. Ouais. bien, bien, bien. Oh. Ouais, changer trois mots, là. Problème. On est d'accord, on vient consulter la planète entière, on a trois mois pour ça, on revient, on modifie un peu, hop, on tamponne au Conseil, puisque c'est lui qui a le droit de faire les lois, et après on publie. vous Voyez un peu ce que ça signifie en termes documentaires. Il n'y a que six langues de travail. Que six. Euh, Dans le chinois et l'arabe. C'est-à-dire qu'il y a parfois des langues qui, l'air de rien, ne sont pas maîtrisées par beaucoup. Euh, et donc, euh, voilà. Accessoirement, euh, sur chacun des, des, des objets qu'on touche, vous avez des aspects, bon, réglementaires, c'est la partie livre, vous avez évidemment des conséquences économiques qui ne sont pas du tout négligeables, vous avez, une fois que vous avez dit qu'il faudrait des équipements qui respectent la norme bidule, ben il faut quand même qu'il y ait des équipements qui respectent la norme bidule. Donc il y a des mécanismes d'approbation, certification, vous les imaginez aisément pour les avions, mais ça existe également pour d'autres choses. Donc ça encore, c'est du document, c'est de la règle. Et à la fin, il faudrait quand même que les bénéfices opérationnels et techniques soient là. Voilà. Accessoirement, il faut, une fois que vous avez quitté l'OSCI, que chacun des États mette ça en situation dans son propre environnement national. C'est assez simple, mais c'est encore un autre système documentaire, une autre langue, un autre droit potentiel, une autre réalité euh, environnementale, économique. Mais je vous rassure, ça marche. Pas hein. enfin, de temps en temps. Voilà. Alors, je vous prends cet exemple, et j'irai, même si le site est accessible, mais si ça vous intéresse, vous irez. Euh, ben, voilà, on est, cette annexe est encore toute chaude. La première qui se pose, question qui se pose, c'est comment on va faire pour limiter le temps entre le moment où elle est publiée et le moment où elle est appliquée, sachant qu'on va rencontrer des tonnes d'administrations dont certaines, le mot... Euh, euh, gestion systémique de la sécurité, enfin, d'ailleurs, si vous le comprenez, moi, je serais content que vous me disiez ce que vous comprenez, euh, euh, enfin, il y a plein d'états, euh, quand on va leur dire ça, vous faites un plan d'état sur la sécurité aérienne, et ils ne vont pas trop savoir ce que ça veut dire. Donc, il va falloir les aider. Et tout de suite, vous voyez des choses que vous avez rencontrées au quotidien, de la communication, de la formation, de la documentation, euh, des, des liens avec d'autres activités similaires best practice, retour d'expérience etc de, éventuellement d'autres organisations internationales puisque je n'ai pas cité IATA qui est l'organisation internationale euh, des compagnies aériennes vous avez des organisations internationales pour les aéroports, vous avez des organisations internationales pour les centres de contrôle etc etc, et tout cela vont participer à cette mise en œuvre. et bien sûr euh, quelques euh, retours d'expérience des différents utilisateurs qui, pour nous, sont les États, et avec des questions, euh, réponses, et etc., etc. Donc, euh, un site Internet qui est créé, qui va comprendre l'ensemble de cette gestion documentaire. Bon. Aujourd'hui, c'est fait à Mano. Hein et pourtant, c'est souvent un texte, c'est des textes qui font deux phrases hein, qui génèrent tout ça. Et et après, par contre, vous avez, on les répète, on les explicite, on... et donc euh, la question de, de la séparation du fond de la forme, elle est là, elle est vraiment là. Si on avait le temps d'aller sur le site, j'irais, mais j'irai pas. Voilà. Alors, deux planches, deux planches. Euh, une première sur les enjeux internationaux. Euh, évidemment, ben, je reviens à ma question de départ. C'est est-ce que ça vaut le coup Quelle est l'utilité d'une telle démarche Moi, je suis persuadé que ça vaudrait la peine, mais je vous le dis à vous parce que je suis là. Pour l'instant, je ne l'ai encore dit à personne là-bas. La deuxième, c'est qu'il faudrait à ce moment-là être capable d'un travail collaboratif multilingue. Et si on parle de scénarii, je ne sais pas si à l'échelle mondiale on pourrait parler d'autre chose que scénarii là c'est une petite pique mais en tous les cas si on parlait de scénarii il faudrait à ce moment là sortir de la langue française et en matière de documentation du logiciel, de documentation tout je, comme ça euh, je fais une différence entre travail collaboratif multilingue et travail collaboratif multi-état ou multiculture on se disait à midi le raisonnement cartésien ne marche pas dans toutes les cultures. La façon d'aborder les choses n'est pas la même selon les cultures. Le rapport à l'image n'est pas le même. Même si certains gros bonnets arrivent à influencer le monde dans la matière. Ce que je rechercherai, c'est l'accès facile et structuré à toute la documentation au SCI. Le rêve, c'est que ça facilite la transformation dans les systèmes nationaux et malheur ou bonheur, ben finalement, comme tout ça est quand même formation pour faire à la fin, il y a tout, aussi tous les enjeux de la pédagogie que vous connaissez bien. Et moi, j'en ai un autre. C'est la vérification de conformité avec tous les audits. Et donc, en particulier, si on arrive à faire de l'analyse documentaire pour remonter vers la conformité initiale de, de ce qui a été produit initialement. Je ne parle pas de copier-coller parce qu'il n'y a rien de pire que le copier-coller, parce qu'on n'est pas sûr que les gens ont compris. Mais si un jour on arrive à faire de la grammatisation conceptuelle de la règle de l'OACI, euh, peut-être qu'on aura gagné un peu de phronésiste de la chose. <rire> euh, deux, trois principes fondateurs, et j'y crois vraiment très fort. Euh, la, la première, c'est le partage. Et en particulier... Euh, dans le monde qui est le mien, le partage d'expérience est probablement la clé du consensus. Euh, la capacité d'accès, plus vous êtes transparent et plus, euh, plus vous aurez de chances euh, de construire une réalité par, euh, partagée. L'accès également aux produits euh, et, et peut-être la capacité d'enrichissement par votre culture d'origine, etc. Toutes choses qui marchent aussi dans un contexte national, hein, mais qui est peut être humain. L'ouverture, en particulier si vous avez un objet ouvert, ou un logiciel ouvert, euh, ou des solutions ouvertes, euh, ils vous permettront d'aborder des problématiques que vous n'avez pas été capable d'envisager d'entrer. Euh, et comme on est tous relativement limités intellectuellement, euh, on n'est pas capable d'envisager toutes les problématiques qu'on rencontrera. Euh, la capacité d'enrichissement mutuel, et volontairement je le mets au pluriel, vous ne savez pas d'où ça va venir, vous ne savez pas de quelle nature ça va être. Euh, alors, moi, c'est facile de dire ça, parce que je travaille aujourd'hui à l'échelle de la planète, mais c'était vrai euh, dans cette école, quand il s'agissait d'un élève, d'un prof, ou même de quelqu'un de l'administration, et je pense qu'il faut le voir. Et enfin, je reviens à ma problématique d'effort, c'est quand même toujours très dur de transformer quelque chose d'existant, et donc, il faut qu'il y ait des services pour aider à le faire. Alors, j'ai mis médiatisation, j'aurais dû mettre grammatisation à la place de structuration, mais globalement, transformer en, en concept unitaire quelque chose que vous avez et qui et existe, n'est pas simple, il y a probablement d'autres choses, et j'ai terminé, monsieur. Voilà. Alors, merci, euh, merci bien d'avoir, euh, au travers de ce cas, bah, d'avoir posé un certain nombre de questions. Alors, il y a Vincent Carpentier, donc seul, non, avec Eric Lingois, euh, qui vont donc vous présenter euh, euh, Scénari 4, les, les fonctions existantes de Scénaricat. 4. Alors, je, je, on va trouver une partie des réponses euh, aux questions fonctionnelles, organisationnelles qui ont été posées là. Et puis, euh, il y en a une partie qui vont rester également sans réponse. Mais Sylvain viendra vous présenter, je viendrai vous présenter avec Sylvain vendredi un certain nombre d'autres pistes qui nous, qui nous emmèneront peut-être aussi loin. Il y a quelqu'un ben, qui que m'explique comment ça marche oh Il y a quelqu'un qui explique. <rire> Donc tout seul <rire> Donc dès que vous avez fait votre alt 4 et qu'il sait le. Oh, comment <rire> Vous l'avez envoyé, là bah, C'est bon, hein, c'est Il n'y a, y a pas de a pause, retournez-vous asseoir. Oui, il, <rire> il va le faire. Il y aura une pause après cette présentation. C'est bon. C'est l'information okay. qui J'ai pas compris si c'était la faute des intervenants qui avaient dépassé ou pas, donc disons que c'était prévu comme ça dans tous les cas. Non, on a un petit peu de retard, donc je vais essayer d'aller